Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment tracer la perpendiculaire à une droite passant par un point donné, puis comment tracer la parallèle à une droite passant par un point donné. Pour commencer, voici l'outil de géométrie appelé Réquerre qui va nous permettre de réaliser ces tracés. C'est le trait médian en noir et qui est perpendiculaire au bord de la Réquerre qui va nous permettre de réaliser nos tracés. Traçons la droite D' perpendiculaire à D passant par le point A. Pour cela, plaçons tout d'abord le trait médian de la sur notre droite D. Glissons la le long de D, de sorte que le point A soit sur l'un des bords de la récaire. Il suffit alors de tracer notre droite D', puis de coder l'angle droit. Poursuivons avec le tracé d'une parallèle. Rappelons, pour commencer, la propriété qui va justifier notre construction. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toute droite perpendiculaire à l'une et parallèle à l'autre. Fort de cette propriété, traçons la droite D' parallèle à D passant par a. Pour cela, commençons à tracer une perpendiculaire delta à D. Il suffit de tracer la droite D' perpendiculaire à delta passant par a. Voici une autre méthode pour tracer une parallèle. Observons à nouveau notre requête. Elle comporte des graduations entre ces deux côtés. Il nous faut aussi rappeler que la distance entre deux droites parallèles est constante. Voici comment utiliser ces idées pour tracer notre parallèle. On place notre sur la droite D, de sorte que le point A soit au bord de la ricaire et les graduations de gauche et de droite soient les mêmes. Ici, 2,7 cm. Alors, il suffit de tracer notre droite D' parallèle à D passant par On peut noter alors que la distance entre les droites D et D' est de 2,7 cm.